L'essentiel de nos métiers sont des métiers de production, hein, l'essentiel de notre population. Sur le site, ici, on est 300 salariés. Donc euh, l'essentiel de la population, c'est la population donc, euh, pour la, qui collecte le lait, la population de production, de nos différents ateliers de production, de maintenance, de logistique et de, de labo. Ça représente à peu près... Je en 80 de notre de notre population on recrute sur des métiers alors essentiellement sur des métiers de production et ponctuellement sur des métiers de ces métiers de R&D, de qualité, de commerce, de métiers évidemment tous les métiers de support administratif mais notre principal le, le principal recrutement c'est sur les métiers de, de production évidemment pour la plupart des métiers de production, il y a effectivement des contraintes horaires, qui sont des, des horaires en 3-8, et des, aussi du travail de week-end. Bon, bah, le lait, il y en a tout le temps, donc il faut toujours le, il faut toujours le traiter. Donc effectivement, c'est une des, une des contraintes des métiers, ce sont les horaires, la disponibilité qu'il est nécessaire d'avoir. On essaie de recruter pour l'ensemble de ces métiers-là, plutôt par le, par le biais de l'apprentissage, ou, ou en tous les cas de, de, de, de CDD, ou d'intérim quelquefois, mais l'apprentissage est vraiment... le euh, ce que l'on veut développer demain, hein, vraiment rentrer par le biais de l'apprentissage, parce qu'à la fois on a besoin de gens qui ont un, un niveau d'études, une capacité à s'adapter, on, on a vu tout à l'heure un jeune homme qui avait un BTS, le euh, euh, domaine de l'agroalimentaire, ce qui est important pour nous, d'avoir ce, cette possibilité de, de s'adapter en fait. Donc ça c'est important, Donc l'apprentissage est le vecteur par lequel on souhaite recruter, assurer nos recrutements demain. On recrute beaucoup effectivement sur le bassin parce que il y a le, la proximité qui fait que bon c'est plus simple pour les pour les pour les salariés d'habiter de, de, à proximité de leur de leur lieu de travail. Maintenant aujourd'hui oui le bassin s'élargit on a voilà on a beaucoup de salariés qui sont qui habitent Plouviens, qui habitent Bourblanc, qui habitent l'Anilis, qui habitent Plabennec etc j'en passe et j'en oublie euh, mais aussi on a aussi des salariés qui viennent d'un petit peu d'un petit peu plus loin et c'est voilà c'est nécessaire ou des personnes qui viennent de qui ne sont pas originaires peut-être du coin et qui, qui viennent ici. On est une entreprise familiale. On tient aussi, on, on aime aussi cette proximité. Et les, voilà, c'est aussi ce que les salariés apprécient.